Les grands textes du luxe, c'est un livre écrit par Olivier Assouli en collaboration avec l'Institut français de la mode, paru en 2017. Il regroupe les écrits sur le luxe des grands écrivains, philosophes ou économistes tels que Gustave Flaubert, Aristote ou Pierre Bondieu par exemple. C'est une sélection de textes qui sont consacrés aux aspects sociaux, économiques, politique et même esthétique du luxe et donc nous donne l'avis de chacun de ces auteurs, leurs opinions et leurs critiques à l'égard de cette pratique sociale. J'ai beaucoup aimé ce livre car il m'a permis de mieux percevoir la notion du luxe, les textes qui soulignent ses enjeux, les limites et les tensions que le luxe engendre. Il impacte sur beaucoup de surfaces, économiques, politiques sociales et même écologiques, le luxe est-il durable Mais ces auteurs nous rappellent évidemment l'implication de l'homme dans ce système à travers notre société, surtout aujourd'hui avec notre société de consommation, car il faut bien le rappeler, le luxe défie aujourd'hui toute morale et règle économique. Ce livre porte sur des grandes questions philosophiques, à savoir qu'est-ce qu'a vraiment besoin l'homme pour vivre aujourd'hui. Je recommande ce livre à tous, notamment ceux qui, comme nous, s'intéressent au monde de la mode et du luxe. Les questions que le livre nous pose sont fondamentales et encore plus pour les générations présentes et celles à venir. Ce livre nous aide à comprendre le fonctionnement du luxe dans notre société évidemment, mais aussi le luxe de demain qui fera certainement partie des sociétés futures.